Marc vient d'avoir 40 ans et comme de nombreux Français de son âge, penser à sa retraite n'est pas vraiment un réflexe. Grâce à Mon Compagnon Retraite, accessible depuis son espace client Société Générale, Marc peut avoir des conseils pratiques pour bien préparer sa retraite. C'est simple, accessible et gratuit depuis un ordinateur ou un mobile. En quelques minutes, il obtient une vision globale de ses revenus à la retraite, entre pensions et revenus de son patrimoine suivant l'âge auquel il peut partir et son objectif de revenu à la retraite, Marc découvre instantanément le montant à épargner dès à présent pour vivre sa retraite telle qu'il l'imagine. Une fois l'estimation réalisée, son conseiller l'accompagne pour définir son plan d'action et mettre en place des solutions d'épargne retraite. Alors comme Marc, avec mon compagnon retraite, préparez votre retraite dès aujourd'hui pour en profiter pleinement demain et envisagez l'avenir sereinement. Rendez-vous sur votre espace client Société Générale.